Reason Gaming vient de l'emporter face à Gamers Origin, un affrontement des plus tendus 25 à 20, ça s'est joué jusqu'au tiebreaker, jusqu'au dernier round, un match véritablement qui a été explosif, mais s'il y avait bien un moment qui nous a fait vibrer qu'on voulait vous partager, c'est ce moment. Ouais, Valmaster qui a extrêmement bien joué face à Chiefs dans un match-up difficile, on le voit ici, le Veriversal en entière qui part sur tout toute la phase qu'il peut mettre, il s'enterre overhead et la lecture de pif euh, juste ici pour euh, eh bien, lui permettre de remporter euh, le premier set, c'est vraiment, on, on sent quand un joueur se met à piffer, c'est qu'il est poussé dans ses derniers retranchements, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ben, Val, il a réussi à anticiper ça et il a mis la garde au bon moment, sachant que s'il avait mangé évidemment cette super, il aurait dû repartir sur un neutral game qui n'était pas à son avantage, donc GG à lui. GG à lui, d'autant plus qu'il a remporté ce match en face-à-face, -face, hein, ce BO5 permettant à Gamer's Origin de sécuriser 20 points, rendant cette défaite une bonne défaite dans la suite du classement. Classement qui, évidemment, continuera d'évoluer au fur et à mesure que les matchs auront lieu. On ne peut que vous conseiller de, fait de suivre la suite de cette Street Fighter League Europe.